Tenez des armées, je te confie, chaque personne qui va se connecter à ce lavage. Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction sur leur vie. Bonjour à tout le monde. Oui, je te confie chaque famille qui est ici représentée. Je te confie chaque visage je vais demander ta présence. Je demande ta paix. Tu peux apporter beaucoup pour ça. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je m'accorde avec les familles qui ont demandé ces lavages. La Bible dit, « Si je ne vous lave pas, vous n'avez aucune part en moi. » C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Bonjour, Laura roi Il est important et impératif pour vous, de la même façon que vous vous lavez chaque jour, de la même façon que vous devez enlever la santé sur votre corps quotidiennement, que vous puissiez comprendre qu'un lavage spirituel est nécessaire. Il y en a parmi vous, vous venez de tomber sur ma page et... Vous ne saviez même pas ce que c'est que le lavage avant. Vous ne saviez pas. Et on vous demande toujours de base, là, vraiment la base de tout. Cherchez de, du sel. Peu importe le pays où vous vous trouvez, chez les représentants, vous allez trouver le sel. Donc dans chaque pays, j'ai des personnes, si ce n'est sur un continent au moins, j'ai des personnes qui vendent les produits. Donc vous prenez le sel chez ces personnes-là. Il y a une dame qui a envoyé un message ce matin. Tu WhatsApp. Et euh, elle me disait. Elle a. Elle a pris le Donne-moi tout et le sel arc-en-ciel. Elle a fait son lavage avec. Certaines personnes peuvent juste ajouter. Des euh, pipis. Et quand vous mettez les pipis dedans, vous priez le Somme 35. Le son 91. Le somme 23. Pardon, papa, ça fait le bruit. Je me concentrer, je Viens chasser toute mauvaise onde, je chasse tout mauvais esprit, tout esprit de distraction. Je commande maintenant à vos esprits d'être lucides. Elle dit donc qu'elle a utilisé ça, elle a fait le lavage et elle a rêvé la nuit passée, elle a vu comment les cafas sautaient de son corps. Et quand elle me raconte ça, elle me dit que il y a cela quelques mois, elle avait rêvé, elle voyait les cafas marcher sur tout son corps. Et elle avait oublié le rêve après. Donc c'est quand elle a vu la vision où elle a vu le kapha, les cafas sauter de son corps. Elle, dit elle était assise sur le lit, les cafas sautaient de son corps et fuyaient. Quand tu es en train de faire ton lavage, souvent, tu ne vas même pas savoir pourquoi tu te laves. Tu ne vas même pas savoir ce que tu es en train d'adresser spécifiquement. Parce qu'il y a des choses qui sont sur toi, que tu ne connais même pas. Il y a ce que tu connais, il y a ce que tu ne connais même pas. Donc, quand tu laves, ça part. Vous avez aussi parfois vos enfants. Ton enfant, il a, il a fini l'école. Tu veux faire ça, qu'il obtienne la bourse pour partir étudier peut-être euh, euh, en Italie. C'est bloqué. Tu ne sais pas pourquoi Certains de vos enfants, vous devez les laver à la maison. Même ton enfant de 20 ans, pris sur l'eau, tu l'appelles, tu le fais asseoir, tu le laves. C'est l'enfant qui est de ton ventre. Vous avez souvent peur de vos enfants, pourquoi? L'enfant est bloqué, il est assis à la maison avec toi chaque jour. Tu défends l'enfant le matin. Le soir, l'enfant reste vivant. c'est tout, tout le temps. Cette ah. Et si je voulais les identifier j'ai je vais J dans le téléphone. Merci. Et tu, ne... tu es à la maison avec l'enfant. C'est toi. C'est toi qui nourris l'enfant. C'est toi qui fais tout pour lui. L'enfant a déjà 30 ans. C'est que tu l'appelles ton enfant, mais si l'enfant a 30 ans, ça veut dire qu'il est en âge où il doit sortir pour les faire lui-même ses propres choses. Qu'il est bloqué de partout. Attaché. lourd, Paresseux. Et comme tout, il dort. Tu photos, tu grondes, tu fais le monde. Votre... Il dort. est-ce que c'est l'enfant que j'ai j'accouche ici? Nous allons demander l'ouverture des portes, l'ouverture des portes de nos enfants, la restauration de leurs étoiles, la purification de leur cœur. Je viens purifier l'atmosphère et chasse ton mauvais esprit. Bonjour, la reine Marie. Bonjour, bonjour à vous tous. J Enlève tout mauvais œil, toute personne qui vient pour voir, tout œil maléfique qui est envoyé pour voir ce que vous faites. Bonsoir à Benoît. Tout esprit qui vous contrôle. Tu restes sur en salle, tu dis que je vais faire mon lavage. Le réveil sonne, tu dors. Tu es dans le sommeil, tu as l'idée. Hein? L'esprit te dit, lève-toi, tu fais comme ça, va te laver le pipi. Tu tournes, tu tournes. 8 heures tape, tu sautes du lit. J'enlève toute l'odeur de votre esprit. Je commande la lucidité pendant ce lavage au nom de Jésus-Christ. Même avant de venir me voir, le petit fondation, c'est 55 000 au Cameroun. Maintenant, si c'est en Côte d'Ivoire, quand on envoie ce qu'il a, c'est 70 000. Si c'est au Gabon, c'est 70 000. Pour de des armées. je demande que tu purifies chaque personne qui va écouter cette vidéo. Pendant qu'ils font leur propre lavage, où ils sont en train d'écouter ceci, pendant qu'ils ont le seau devant eux, ils ont bien de mettre le sel dans l'eau pour se laver. Papa Yahweh, au son de ma voix, je commande à cette eau de se transformer en sang de Christ. Que cette eau devienne le sang du Christ et enlève toute iniquité sur leur corps. Que cette eau les purifie selon le son 51. Je viens de déraciner toute malédiction de génération sur vous. Sur votre famille. Tout ce qu'on a mis, écoutez, le travail spirituel prend le temps. Peut-être que ça fait deux semaines que tu m'écoutes. Ah, j'ai fait cinq lavages, ça n'a pas changé. Oh, tu dois te laver chaque jour, matin et soir. Ce n'est pas la blague. Le kit de déblocage, plus, plus, c'est le, le même prix. C'est là, dedans il y a la poudre de désenvoûtement, il y a le miel de commandement, il y a tous les trucs contre la sorcellerie là-dedans. Le kit de déblocage, plus, plus. Seigneur, je déclare que comme ils vont prendre l'eau, si comme ils sont en train de prier sur cette eau, aucune arme forgée contre eux ne peut prospérer. Je déclare que ce lavage va restaurer leurs idées. Ce lavage va remettre leur vigueur. J'enlève toute mauvaise idée que l'ennemi a déposée dans leur esprit. L'esprit de pauvreté, l'esprit de manque. Que quand tu restes regardes, tu te tournes à gauche à droite. Tu vois que ta vie ne donne pas. a envoyé derrière vos enfants pour les les nuits ces animaux meurent maintenant au nom de jésus pendant que vous allez laver vos enfants avec cette eau je viens les purifier selon Ézéchiel chapitre 16 je frotte ces enfants avec le sel avec lequel vous allez frotter vos enfants là pendant que vous les frottez je les frotte aussi avec vous ma main est sur l'enfant là je frotte aussi cet enfant avec vous on les purifie de toute iniquité <coughs> Quelles que soient les iniquités qui l'ont été passées par vous, leur mère, ou encore par leur père, je viens enlever, je les débarrasse de toutes ces iniquités au nom de Jésus. Certains de vos enfants sont dans une faresse extrême. Tu ne peux pas toucher l'enfant physiquement. Peut-être que tu ne connais pas là où l'enfant est. Plonge la main dans cette eau là, tu mets sur ton ombril. Je m'accorde avec toi et je déclare que l'Esprit de Dieu localise cet enfant, quel que soit l'endroit sur la terre où il est. Les enfants tétus qui sont partis là. Appelez le nom trois fois. Appelez le nom. Appelez, appelez le nom. Appelez. Commandez dans, à l'enfant là de revenir. Commandez à l'enfant, à l'esprit de l'enfant. Je commande à ton esprit de revenir en toi. J'enlève tout esprit de tétutesse de ton corps, de ton esprit. Je te restaure par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je te commande de venir à la maison comme l'enfant pour dire j'ai revenu. Je restaure tes facultés mentales. Il y en a parmi vous, l'esprit me dit que votre enfant, le père est très riche. La tétuité de l'enfant est entrée dans lui comme ça, ça fait son père la régner. Maintenant, l'esprit me dit, te dit de te dire d'appeler l'esprit de l'enfant là et de commander que son esprit revienne en lui, qu'il repionne la faveur avec son père. Tous les autres enfants des autres femmes que l'homme a, il les envoie en Europe, ceci, cela. Toi, toi, toi, appelez les enfants là trois fois. Je commande à ton esprit de revenir comme l'enfant prodige. Je commande ta faveur de revenir. Je déclare que tu as la faveur avec ton père. Je déclare que tu as la faveur avec tous tes enseignants. Tu as la faveur dans ton école. Même si tu as été censé perdre l'année scolaire, je déclare que tu es rattrapé. Je déclare que pendant ces vacances, tu te remets à étudier au nom de Jésus. Certains de vos enfants, ils marchent avec certaines qualités de personne. Maniacabopée comme ça, tu deviens. mais c'est quoi ça Tu parles fatigué, l'enfant va se cacher pour voir la personne nombrie, que je parle à toute progéniture qui est la mienne, toute personne qui m'appelle ma mère ou ma, mon père, je restaure tes idées, je te sors de toute mauvaise fréquentation. Si vous connaissez le nom de leurs amis, là vous connaissez le nom de cet ami, vous dites que, je, que tu es tout esprit qui t'obsède et qui est venu pour posséder mon enfant. Je commande maintenant votre divorce au nom de Jésus. Toute mauvaise compagnie que je connais ou que je ne connais pas, je les sépare de mon enfant. Mais lui là en particulier, ça part là. C'est comme si ne pas ton enfant. Tu es dépassé. Tu es dépassé. Appelez, yeah. appelez. Si c'est un ou deux enfants, appelez-le. Éternel des armées, je me mets ici comme ta servante. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. J'appelle cet enfant avec son père et sa mère, comme ils appellent cet enfant maintenant. Papa Yahweh, je déclare que cet enfant ne va pas se dérouter du droit chemin. Papa Yahweh, je déclare que je restaure les de cet enfant au nom puissant de Jésus. Père, comme les larmes de ses parents ont coulé sur leurs enfants, je déclare que ces larmes ne corrompent plus jamais, Seigneur. Je déclare que cet enfant sera un sujet de joie et non d'amertume. Je déclare que ce sera un enfant dont on va se réjouir. Tout parent qui a été affaibli et qui n'a pas travaillé sur son enfant, je viens ouvrir vos yeux, je commande que vos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je commande que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Aux enfants, au nom de Jésus Christ, papa, tu es amour, tu es un Dieu de miséricorde. Je te demande ta grâce, Seigneur, ta miséricorde divine. Tout parent ici qui m'écoute, qui a abandonné son enfant, tout parent ici qui aurait dû faire des choses pour son enfant, il n'a pas fait. Père, je demande que tes anges de restauration viennent restaurer cet enfant au nom de Jésus Christ. Dans ces anges, je viens de restaurer. Même ce parent, que vous ne soyez plus faible. Que votre foi que vous avez quand vous étiez jeune là, que ça revienne. Votre vigueur, la vigueur qui faisait que tu ne pouvais pas laisser ton enfant dormir sans manger. Tu sautais, tu te battais. Maintenant, tu t'a mis à terre parce qu'on sait que tu, ton enfant est à un moment crucial de sa vie. On sait que cet si enfant n'a pas en Europe, c'est toi qui seras bien. Voilà comment on vient t'attaquer. Prenez la main, vous mettez encore dans l'eau, vous mettez sur vos yeux. La guérison, là, c'est chaque jour. Au nom de Jésus, j'enlève tout voile mental sur vous, parents, papa et maman. Toute fatigue. Un bien des excuses dans certains de vos enfants, que ça vous fatigue. Tu es fatigué. Quand on te dit que tu es l'enfant tu ne veux plus. Tu ne veux même plus. Tu, tu, tu, tu ne veux plus. Voilà les vacances, tu décider où tu vas envoyer l'enfant Tu es fatigué de lui. Je déclare que vous n'allez pas faiblir sur vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas faiblir sur vos enfants au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je vous fortifie. Ange Gabriel, Ange Michael, fortifiez les parents là, fortifiez-les, fortifiez-les, fortifiez-les. Je sens la puissance du Saint-Esprit qui vous recouvre maintenant. Je vous fortifie au nom de Jésus. Je vous fortifie au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je vous fortifie. L'argent dont vous avez besoin pour payer les papiers de l'enfant là, vous trouvez l'argent là cette semaine au nom de Jésus. Il y a une dernière réunion là. Vous n'avez pas encore demandé là-bas. Je déclare que même ce samedi, c'est là, ils vont vous donner l'argent là-bas à la réunion pour faire les papier de l'enfant. Je déclare que vous ne serez plus jamais découragé par rapport à vos enfants. Je déclare que la bonne idée, le bon plan l'enfant là, ça arrive, ça vient dans ta tête à l'instant. Le Seigneur va te montrer dans la nuit. Tu ne vas pas jeter l'enfant là. Tu ne vas pas l'abandonner au nom de Jésus. Il y en a parmi vous, c'est la carrière, le choix de carrière des enfants. Vous êtes déjà dépassé. Le Seigneur va vous montrer. Ange Gabriel, toi qui es le messager, parle à ses parents, parle-leur. Montre-leur les universités où ils vont mettre les enfants là, ceux qui sont en train de composer le bac cette année. Montre-leur l'université où l'enfant là va partir. Et montre aussi l'argent. Montre-leur le poisson qui contient la pièce à mort qui va financer l'école de cet enfant-là au nom de Jésus. Vos enfants ne vont pas rester au quartier au nom de Jésus. Vos enfants ne vont pas finir au quartier au nom de Jésus. Vos enfants ne finiront qu'au quartier au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous parents qui m'écoutent et qui s'accordent avec moi. Quelles que soient les malédictions familiales qui viennent de, de, de, de leur famille à eux ou de la famille de, de l'autre parent de cet enfant, qui sont en train de toucher l'enfant. Quels que soient les hôtels, les hôtels qui parlent et qui freinent la vie de Kuat et Talon, Daniel Jiren. Je déclare que sa vie est restaurée. Je déclare que vos enfants sont restaurés. Je déclare qu'ils trouvent le canal, que ce soit la bourse, que ce soit l'homme oncle qui vient conseiller, qu je prends ton enfant, c'est en charge. Et pour cette heure, vous allez payer la pension, vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous allez oser faire pour l'année ci. Éternel, je demande que tu montres un chemin, montre là le chemin. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Montre à ce parent comment il va faire pour financer la pension de cet enfant ou financer son logement chaque mois. Vous n'aurez plus honte à cause de vos enfants. Vos enfants seront maintenant un sujet de fierté dans votre vie au nom de Jésus. Vos enfants seront un sujet de fierté dans votre vie. Répétez, prononcez le nom de l'enfant tu dis que tu seras pour moi un sujet de fierté. Allez-y. Tu seras pour moi un sujet de fierté au nom de Jésus-Christ. de fierté pour ta mère et ton père. Je déclare qu'on viendra d'ailleurs pour voir les merveilles que Dieu est en train fait de faire dans votre enfant, dans sa vie. Vos paroles ne seront jamais pour détruire votre enfant ou vos enfants. Je m'accorde avec vous et j'annule toute mauvaise parole que vous avez dit que le délire a pris pour aller mal, mal, euh, mal, mal traiter votre enfant. Je restaure les rêves. des prophéties pour l'enfant, quand l'enfant avait 7 ans, aujourd'hui l'enfant avait 7 ans tu es perdu, je remets ces prophéties dans ton esprit, au nom de Jésus tu as tes talents, Daniel, d'Agnès tu seras pour ton père, etc. tu as un sujet de joie, et je viens percer toute boule de cristal maléfique que l'ennemi a envoyé, pour voilà prendre les gens dans ce direct, je viens percer vos yeux au nom puissant de Jésus, je viens éteindre vos flammes que vous avez allumées par la puissance du Saint-Esprit je mets sur vous le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit. Tous les sceptiques ont sont dans ce son direct, vous avez bloqué les gens, vous êtes entré les là. Je viens maintenant, je mets la confusion dans votre tête. Je dépose l'esprit de dépression sur vous. La folie vous atteint à l'improviste. Un sujet de joie car là steve brian vous serez pour lumière du monde un sujet de joie et de réussite l'ango brian sera pour étoile filante un sujet de joie et de fierté au nom de jésus certains de vos enfants vont devenir des célébrités au nom puissant de jésus ils vont vous faire des virements de 100 000 euros chaque mois je restaure vos idées je restaure les rêves que vous aviez avec vos enfants quand ils étaient plus jeunes. Toute personne qui est venue prendre la, la vigueur, l'innocence, la pureté de votre enfant, je commande qu'ils soient restaurés maintenant au nom de Jésus. Je détruis tous les hôtels sataniques qu'on a érigés contre la vie de vos enfants. Toute personne qui a dit que vos enfants ne vont pas respirer, je viens détruire ces hôtels maintenant au nom de Jésus. Ton enfant et toi, Camille, vous êtes bénis. Amen. Michel et Zoé, vous êtes restaurés au nom de Jésus. Parlez comme ça. là, Vous remettez ça tout à l'heure, le directif. Vous remettez ça, vous parlez sur vous là. Après, vous partez laver les enfants. Là. Vous les lavez. Si c'est à distance, en vous lavant, vous dites que je me lave comme ça. Je viens me laver aussi mes enfants. Tu prononces le nom. Que tous les visas qui sont bloqués à l'ambassade, on ouvre vos papiers, vous venez au nom de Jésus. Je suis mes enfants. Je viens enlever au nom de Jésus. Yannis et Maël vous êtes pour vous pour, pour la rester un sujet de joie. Je déclare que la dernière mauvaise nouvelle que vous avez entendue par rapport à vos enfants, c'est la dernière de toute leur vie. Daniel, Christian, Audrey, Joël sont des célébrités. Certains de vos enfants seront des célébrités, je vous le dis. Au nom de Jésus Christ. Ceux qui n'ont pas encore enfanté, je déclare par ce lavage que vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Vous recevez vos enfants au nom de Jésus. Toutes ces pannes, tout verres de terre qu'on a mis, les verres des femmes qu'on a mis dans vos ventes pour bloquer votre enfantement, je détruis maintenant, je désintègre par ce lavage. Tout esprit mauvais qui s'était accroché sur votre utérus. Il y a une amie qui a accouché l'autre jour. Premier accouchement. On opère pour retirer l'enfant. On voit le myon dans le ventre. Un myon costaud comme ça. Le médecin dit que non, tu n'as pas payé pour qu'on retire le myon. Il prend le myon, il remet en place. Il prend le terreau, il dépose en haut du mion. Elle a conçu un accoucher le deuxième enfant. Quand la deuxième femme est venue opérer, elle dit que vraiment mamie, c'était l'enfant miracle. L'ennemi avait embrouillé les docteurs la dernière fois, ils ont seulement gâté. Tout my qu'il y a dans votre corps. Toute masse qui est en train de grandir, même si vous ne connaissez même pas encore l'existence, je déclare que ça sort. Vous allez avoir vos règles à l'impréviste au nom puissant de Jésus. Je commande que ces lions se désintègrent par la puissance du Saint-Esprit. Car Emmanuel, je déclare que tu es une célébrité au nom de Jésus. Joseph et Ange, vous êtes une fierté pour votre mère, vous êtes une célébrité au nom de Jésus. Fermé, qu'on a pu faire pour vos enfants. Quand l'enfant a tel âge, quelqu'un vient, il dit waouh, tu sais, voilà. Non, non, non, je viens chasser. Tout mauvais esprit qu'on a envoyé sur vous pour bloquer vos finances, pour bloquer les opportunités de ton enfant. À un moment, on avait invité l'enfant pour qu'il vienne à la télé, il devait faire une émission, voilà. Après, ça c'était tout seul. Jiki, Jamie, Jemima, Ma, Franck, tous les enfants de Larissa, ça. Quoi, Cam, Patrice, Ralph? Je déclare que vous êtes des étoiles. J'active vos célébrités. J'active votre argent. Il y en a parmi vos enfants, très jeunes enfants déjà, ils connaissent le sens du business. Puis, si à grâce d'avis, je déclare vous êtes des célébrités. Je restaure les dons de business de vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que certains de vos enfants, prononcez leur nom, prononcez leur nom, prononcez leur nom. Avant l'âge de 15 ans, ils seront déjà millionnaires en euros au nom de Jésus. Vos enfants vont inventer des programmes. Des programmes qui vont les amener devant les grandes personnalités de ce monde entier. Vous allez marcher sur le tapis rouge à cause de vos enfants, à Cannes. Vous allez partir aux États-Unis pour les Biti à cause de vos enfants au nom de Jésus. Kéren, Maël, Marine, Jade, vous êtes des étoiles. Benoît, on te bénit, on te bénit, on te bénit, je te bénis, j'envoie mes anges qui te bénissent, je vous couvre par le sang de Jésus. Larissa Carole, je viens te bénir, je bénis tes enfants. Macondo Marie Blanche, je bénis tes enfants. Lumière du monde, je bénis tes enfants. Eline Karine, je bénis tes enfants. Christelle Tchak, je bénis tes enfants. Sophie, A et au sont des étoiles, au nom puissant de Jésus. Joseph Franck, je bénis, je te bénis. Anaïs, Néhémie, Esther, je bénis vos enfants. Je viens baisser tout un malétique qu'on a mis qui vos enfants. Vous allez aussi prendre le sel, vous allez verser dans la chambre de vos enfants. Vous allez aussi mettre l'eau au centre de leur pièce. Le Saint-Esprit me montre aussi, vous devez prendre l'huile bénie. On en, il y en a il y a ça à maqué Pédoil, quand vous commandez, demandez l'huile bénie. Vous mettez ça en signe de croix sur la fenêtre des enfants. Et en haut de leur lit, vous faites le signe de croix sur, le, sur leur lit. Vous prenez on le doigt, généralement ça ou bien trois doigts, trois doigts ou bien un. Vous mettez trois fois le signe de croix sur la fenêtre des enfants et sur le lit. Il y a certains de vos enfants que vous devez acheter le kit célébrité pour eux. Il y a certains de vos enfants que vous devez prendre le kit attirance pour eux. Tu as ta fille, elle est très jolie, on apprécie toujours la beauté de ta fille. Voilà le potentiel mannequin. le kit de célébrité je suis en train d'investir sur mon enfant tu fais le lavage je ne peux pas vous montrer je pas vous montrer le nombre d'enfants que je dois laver aujourd'hui quand tu fais ton travail tu fais pour toi tu fais pour tes enfants ça donne les opportunités des enfants tôt on t'a débloqué en 5 ans tu débloques ton enfant à en 5 ans tu, tu vois l'avantage que l'enfant a déjà Voilà. Je sais cette prière et tout ce qui a été reçu comme don, cadeau, tous les dons de vos enfants qui ont été restaurés, vous les scellons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant sept jours, euh, cherchez un endroit, vous devez avoir votre hôtel à la maison, vous devez allumer la bougie là-bas en dormant. dans la maison de ta chambre les enfants vous déposer la en haut parce que l'enfant si vous déposez en bas il peut prendre si ce n'est pas un petit bébé hein, parce que les enfants de 5 ans 7 ans il peut toucher la bougie la nuit donc tu déposes en hauteur tu laisses la bougie allumée pendant sept jours nadine marie fait le lavage à distance tes papiers sont bloqués tu le fais rien les... ouais Le kit de célébrité, c'est 55 000 aussi. Et quand vous prenez ça, vous montrez à vos enfants. Vous montrez aux enfants comment on utilise. Pourquoi tu es en de, de de faire ça avec l'enfant. Que je sais que tu seras célèbre. Certains parmi vous vous en montré en lèvres. Certains vous a, Quand l'enfant avait deux ans, on t'a parlé, on a dit que l'enfant c'est très belle. Que ta fille, c'est très belle. Elle a quatre yeux. Ta fille sera célèbre. Elle sera ceci. Ce sont les paroles que tu dois prendre, tu gardes dans ton cœur. Chaque fois que tu proclames ça sur l'enfant, tu proclames ça sur l'enfant. Tu déclares que son père ne sera pas un blocage pour elle. Que toi-même, sa mère, tu ne seras pas un blocage pour elle. Je viens bénir tous les noms que vous mettez ici. Vous connaissez la street. Je viens te libérer. Je libère vos enfants de tout trouver lesquels on les a plantés. Au nom de Jésus. Je déclare que tout miroir qu'ils ont mis pour prendre, pour checker les gens qui sont sur mon direct, je viens percer ces miroirs magnifiques au nom de Jésus. Je perce les yeux de vos, de vos boules de cristal là. Je casse ces boules de cristal au nom puissant de Jésus. Voilà. Vous venez sceller ce lavage par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez pour demander vos vidéos de lavage. Je si vous en prie. Si vous ne demandez pas, parce parfois il comme ça là. C'est beaucoup. Viens, votre en Oui, C'est quand tu écris que je parle dans les vidéos, je regarde ta page et t'envoie. Voilà. Donc, le lavage, c'est 33 800. La consultation, c'est 33 800. Non, mettez la bougie blanche. Bougie blanche. Soit blanche, soit verte. Si vous trouvez aussi le jaune, prospérité. Blanc, vert, jaune. Sauf que les trois là seulement. C'est ça qu'elle avait dit comme ça, très peu de parents vont faire ce que j'ai dit. Si c'était B qui te disait, bébé, viens, garde-moi la sauce gombo, tu vas te rappeler de la sauce gombo. Que viens, me fais telle chose, tu allais venir. Mais quand c'est ton enfant, tu oublies. En euros, ça doit être, avec les frais d'envoi, si tu es en France, ça va te revenir dans les 140 euros. 140, 150. Non, si tu prends directement au Cameroun, je crois, avec l'envoi, ça va te gagner plus tard 135 euros. Un truc comme ça. Parce que le kit, même 55, quand tu convertis, ça fait... Euh, 55 euros, c'est combien de francs, c'est ça 55 000, pardon. Il y a un véhicule réel, 55 000 en euros, peut-être 85 euros, peut-être. 85 euros, tu ajoutes maintenant 40 euros de, de trucs. Donc ça peut te revenir à 135 euros, oui. Donc, le DHL, c'est dans les 30 000. 30 000, c'est presque 48 euros. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent envoyer les dîmes, il y a le PayPal sur le direct et puis, il y a aussi Orange Money, MTN Money. Parce que je vois une personne qui a dit qu'elle n'arrive pas à envoyer. Elle c'est bloqué depuis là. Vous pouvez aussi faire le Western Union pour payer vos dîmes. Bon. Par Western Union, vous, en vous écrivez, on va vous donner le nom de la personne qui va recevoir. Ce n'est pas moi qui vais recevoir, donc il va aller chercher ça. Je viens bénir vos dîmes, je bénis vos offrandes. Je viens bénir, je libère votre argent. Et déclare aussi que vos papiers que vous attendez, ce mois de juin, ces papiers sont libérés au nom de Jésus. Père Saint, je déclare que tu écoutes la prière de tes enfants. Toute personne qui avait adressé une prière au Seigneur depuis, tu espères qu'on te donne tes papiers. déclare que tu reçois tes papiers dans ce mois de juillet, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, bye bye. La reine Colette, bonjour. La reine Colette, Colette, il déclare que vous devenez le coach et le motivateur de vos enfants Certains d'entre vous c'est dans votre vieillesse que vous avez euh, vous avez commencé à voir à toucher 3000 euros motivez vos enfants Que dans tes 23 ans tu travailles pour te toucher tu peux y toucher 3000 euros tu peux recevoir 3000 euros au nom de Jésus il vient bénir vos enfants je libère vos enfants de l'emprise de l'ennemi. Je leur permets d'avancer. Je déclare que vous encouragez vos enfants. Votre vision, s'élargit pour vos enfants. J'enlève toute limitation de, de, de vision que vous avez eue sur vos enfants qui les a bloqués jusqu'à présent. Vous savez que vous pouvez bloquer aussi vos enfants, non? Voilà. Je viens, viens enlever tout mauvais esprit de ce direct. Tout de cette icône qui est là pour voir suis là pour épier les gens. Recevez vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes forte, Même si c'est la 15e fois que vous essayez, je déclare que ce mois-ci, c'est le bon mois au nom de Jésus. Le WhatsApp, c'est le 00237 693 Donc, 00237 Prenez de quoi noter. Prenez, prenez, prenez, prenez. 693 50 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. Je viens vous bénir. Je bénis votre travail spirituel. Je déclare aussi que vous avez la patience et la persévérance. Je déclare que toute bataille dans laquelle vous avez été... Je vois beaucoup d'entre vous, vous avez été opprimés. Je sens comment tu étais appuyé sur ta poitrine. Si bien que tu n'arrivais même plus à prier, tu fuyais de ma page. Vous c'était le Seigneur me montre que vous fuyez carrément de ma page. C'était l'oppression de l'ennemi. Vous étiez en combat. Amen, amen, me roi et je vous sors de toute prison mentale et spirituelle au nom de Jésus. Ceux que tu ne te décidais pas à faire ton visa depuis pour voyager, je déclare que ce mois de juillet, tu lances ta procédure et on te donne ton visa et tu voyages tout ça en même temps. Je déclare que tes succursales s'élargissent au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants suivent tes pas et tu travailles. Même Certains d'entre vous, vous allez travailler avec vos enfants. Ils ont fini l'école, ils viennent rejoindre l'entreprise familiale et ils élargissent l'entreprise. Je déclare que vous préparez votre enfant pour qu'il soit votre successeur au nom de Jésus. Je chasse les jalousies. Tout ce qu'on avait fait pour déranger le mental de l'enfant, quand l'enfant était toujours malade avec tous les migraines. Je viens chasser ces migraines au nom puissant de Jésus. Je restaure votre amour avec votre enfant. Il y en a parmi vous, vous étiez très amoureux de votre enfant. L'ennemi est venu avec un faux problème comme ça, là, pas que vous, vous êtes séparés. Je viens restaurer, je vous restaure, je restaure votre vision. Tu as commencé une procédure depuis 4 mois, 5 mois. Et là, ça, tu avais l'impression que ça ne donnait même plus. Tu as abandonné depuis trois semaines. Le Seigneur, me, te, il te remet la force. Il te remet la force dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Je viens remettre tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Je remets tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Je remets tes plans sur les rails au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est venue attaquer tes plans. Tu as partagé tes projets avec quelqu'un. La personne est venue verser l'eau sous ton feu. Je dis que tu identifies cette personne, cette esprit, montre-lui qui c'est, montre-lui qui c'est, montre-lui qui c'est. J'annule les effets de cette personne au nom de Jésus. J'annule les actions de cette personne au nom de Jésus. J'appelle les collaborateurs dont vous avez besoin pour lancer cette activité au nom de Jésus. J'appelle les clients au nom puissant de Jésus. Ils vous localisent localisez, des cas que vous ne tomberez pas, vous ne tomberez pas, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort, vous vous relevez, vous vous relevez, vous repartez, vous ouvrez encore, vous ouvrez encore. Lundi vous partez ouvrir au nom de Jésus, vous publiez à nouveau. Il y en a des gens qui ont voulu collaborer avec vous. Ils passent bien. Hein? Après ces, ces distractions, oubli, je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Je vous remets dans l'esprit de ces personnes au nom de Jésus. Tout bien que quelqu'un a voulu te faire pour propulser ton business en avant. Il voulait te ouvrir son carnet d'adresse, te mettre devant tous ses contacts. Après l'ennemi est venu. Je viens annuler ce que l'ennemi a dérobé. Tout plan que l'ennemi a fait sur toi pour te faire tomber. Je viens restaurer ton étoile. Je restaure l'opportunité qui t'était présentée à cela quelques semaines. Même si tu avais été bloqué, le jour où tu étais malade, tu ne pouvais pas partir. Le jour où tu avais un autre tout. Après, tu as eu peur. Tu as dit Ah, je croyais que j'étais qui Pourquoi que ça peut Je vous remets l'idée là dans l'esprit. Fraîchement, fraîchement. Saint-Esprit, inspire tes enfants. Inspire-les, inspire-les, inspire-les, inspire -les, Seigneur, inspire-les, Seigneur. Je remets votre vigueur. Je vous pompe. Je vous pompe maintenant. Je vous remets ça. Je vous remets ces idées en place au nom de Jésus. Vous ne savez pas que la bataille, c'est si réelle. Ce n'est pas la blague. Mmh, elle voyage trop. Elle voyage trop. là, il y a un débat Assois-toi. Un truc sur ton pied, comme en ça fait, tu t'assois. Deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Je te commande de te lever. Lève-toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Isaïe 60, verset 1. Prononcez votre nom. Moi, Jocelyne, je me lève. Allez-y. Je déclare que ma lumière est arrivée. Allez-y, prononcez. Je déclare que même si les ténèbres couvrent la terre, déclarez sur moi, la lumière de l'éternel se lève. Je soulève ma tête. Répétez. Je me lève et j'avance dans mon business. Je me lève et j'avance avec le projet de mariage que j'avais. Je me lève et j'avance. J'ouvre le magasin là sur moi. Allez, allez-y. Appelez-moi les clients là maintenant. Dès que vous le divin, oh oh my god! Merci, merci Seigneur, merci. Le Seigneur ne t'a pas menti quand il t'a envoyé là-bas. Il y a cela, quelque temps, tu as eu une vision. Le Seigneur, c'est lui qui t'a guidé. C'est lui qui t'avait guidé. Reprends le business des jus. Refais les jus. Fais les beignets, là. Fais, fais les gâteaux. Tu seras choqué. Et un ange qui m'a fait voir sa présence. Mettez les deux mains comme ça. Larissa, tu vas restaurer ton... Tu vas, tu vas inaugurer ton institut au nom de Jésus. Mettez les mains comme ça. Soufflez sur vos mains. Soufflez. Je reçois. Que ma main soit un endroit où l'argent entre et ça sort. En permanence, chaque heure, chaque heure que mes business sont en train de faire entrer et sortir de l'argent. Que j'ai toujours pour m'occuper de moi, des personnes qui dépendent de moi, pour faire progresser mes projets. Au nom de Jésus-Christ Je me restaure du syndrome de main percée. Dès que je reçois l'argent pour ouvrir mon local. famille qui s'est accordée avec moi dans cette prière je viens les libérer je viens leur donner le focus je déclare qu'ils ne seront détournés ni à gauche ni à droite je déclare que leur argent augmente je déclare que leur chiffre d'affaires est multiplié par 10 dans ce mois de juillet Seigneur, je déclare qu'ils n'ont pas peur de se lancer Seigneur, je déclare qu'ils n'ont pas peur d'investir j'appelle à vous la récolte de tout ce que vous avez sémé depuis déjà 20 ans au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez fidèles dans votre dîme, je vous le dis. Soyez très fidèles. La dîme, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui parle, il y en a où oh, moi je suis traditionnaliste. Ne blaguez pas avec votre dîme. Ne blaguez pas. Apprenez à être stable. Janvier, tu paies la dîme. Février, mars, avril, tu es au village, oh, euh, tu reviens en mai. Après, tu restes juin. Après juillet, tu commences à dire, hein, tu perds la moitié, c'est là, tu la moitié. Soyez stable. Je dépose la stabilité en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. N'ayez pas peur. Le Seigneur est en train de vous étendre, il tire, il vous tire, pour les choses que tu n'avais pas fait avant. le Seigneur est en train de tirer ton territoire, il t'étend. Je vois le Seigneur vous donne les idées, les idées pour les petits petits business à côté, tu fais ça, tu fabriques ça, tu peux déposer là-bas quelqu'un dans tu je ne pas déposer à pas quelqu'un, tu ouvres tel que quelqu'un gère. Soyez bénis. La dîme, c'est 10% de ton argent. Il n'y a pas monde montant. Il y a des gens qui donnent 500 francs de dîme. Il y a des gens qui donnent 1 euh, million de dîmes, parce qu'ils ont 10 millions. Et la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Il y en a parmi vous, vous m'écoutez seulement de temps en temps, vous ne faites pas ce que je dis. Je ne suis personne pour vous. Mais il y en a que vous me, vous me prenez, donc je suis dans votre cœur. Le genre de dans le rêve, c'est moi qui viens pour te sortir du trou là où tu es. Dans ce cas, paye ta dîme chez moi. Mais tu ne sens pas, parce que quand tu payes ta dîme, surtout chez moi, je vous enseigne, tu dois prier sur ça. Que mieux comme je mets, je mets ça dans une terre qui est fertile. Je reçois ça, je reçois ça, l'ouverture de mes portes, je reçois, je reçois, je reçois ma délivrance. On a dit ce c'était pas pour faire le show et montrer que regardez ce que j'ai payé. Regardez, comme j'ai payé 500 000 euros, moi, cela, je serai ta favori. Non, c'est entre toi et Dieu. Parfois tu restes comme ça, tu es menacé. Tu vas voir que depuis 4 jours, tu ne payes pas la dîme. C'est pour ça que tu es menacé. Tes paiements sont bloqués dans les airs. Quelqu'un te fait le transfert, il se trompe le numéro. Quelqu'un fait ce tic-tic, mais c'est même pas ça? Ça fait 4 jours que tu n'as pas payé la dime. Ça fait 4 jours que tu n'as pas payé ta dîme. Parce qu'il y en a pas vous pour gagner de l'argent chaque jour. Donc, ça va être très dangereux. Parce que tu oublies, tu vas confirmer. Bonjour, la reine Marie Blanche. Je bénis les dîmes qui ont été payées ce mois. Je bénis les familles qui, à leur sont bénies à travers les dîmes qu'elles payent. Un jour, je reste comme ça. Ça avait fait peut-être 3, 4 jours, même 5 jours, je n'avais pas payé ma dîme. Je reste comme ça, je suis mal. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi J'ai questionné, c'est que toute la nuit, Vers fait 5h15. J'entends une parole. Paye ta dîme chaque jour. Je dis, hein? Paye ta dîme chaque jour. Et j'ai payé vers 5h30. 8h, hein, maman, tous les situations étaient à bloquer, débloquer. Par débloquer, débloquer, débloquer. Je dis, ah! Maman mia. La là, ce pas la blague. C'est trop spirituel. Trop. Trop spirituel. Et parfois, on oublie. Je ne veux pas vous mentir. Parfois, tu oublies. Tu dis, je veux faire, je veux faire, je veux faire, je veux faire. Ah, oh, c'est mieux là, Ah, je vais le faire. Comme c'est sur toi là. Tu vas avoir un problème qui va se passer comme bien pian, pian, tu dis que y a eu Je voulais Il ah, euh, euh, prend un peu la dîme d'abord Il pas un peu la dîme, non, on utilise un peu, un peu, on va remettre le reste Un peu Touche, tu vas comment Tu vas confirmer le code des problèmes Tu vas confirmer sur le calendrier Seigneur, merci pour tes filles et tes fils que tu as amenés à moi. Et je veux vous féliciter. Hier, tellement, j'ai parlé avec une hier. Elle me dit qu'elle était simple, ton foie au cube. Mais elle dit qu'elle a changé. Waouh! Elle dit qu'elle a changé. Elle est devenue paisible. Posée. Elle est devenue prompt Elle reste comme ça elle fait un combat spirituel quand elle me peut se lever l'esprit que je, je, voilà il y avait ça qui m'a attaqué, ça comme ça là. Et c'est à chaque mois je fais mon lavage. Chaque mois je prends un kit que fais. Et à chaque kit qu'elle fait, elle me voit dans le rêve. Parfois l'ennemi peut t'attaquer, tu oublies un peu qui tu es. Tu oublies les pouvoirs que tu as. Et n'oublie pas le Seigneur va toujours te rattraper, il va te ramener te ramener encore. Parce que tu ne t'es pas appelé seul. Tu parles à ce tu dit que mm, je vais m'appeler. Mm, non, non, non. Il t'a appelé, tu as répondu. C'est différent. Voilà. Je n'avais pas prévu de parler autant. Mais je dis seulement ce qu'il me dit. Tant que je ne pas que c'est fini, je continue les dit. Bon, il faut qu'il fasse le lavage maintenant, sinon vous n'allez pas me laisser. Merci Seigneur pour la pureté que tu mets, merci pour la confirmation que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les idées que tu donnes. Merci pour le chemin que tu ouvres. Il craint un chemin, way maker, miracle walker, promise keep a light in the darkness, my God, that is who you are way maker, miracle walker promise keeper light in the darkness my God, that is who you are you are here in this place I worship you I worship you merci Seigneur merci pour la restauration que tu donnes à toutes ces familles Merci parce que tu remets leurs idées en place. Merci Seigneur parce que tu as retracé l'avenir de leurs enfants. Père très saint, nous te donnons l'action de grâce. Vous avez fait le lavage, faites le salaka. Partagez quelque chose pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait en avance. N'attendez pas que c'est quand je vais voir, c'est quand on va donner le visa. Hein? Non. Tu le mets, si tu es en avance. Il y en a parmi vous qu'on n'a jamais fait un salakas sur votre tête. Par contre, il y en a parmi vous que vous avez même 50 salakas sur la tête de vos enfants. Donc enfant n'a le pas les mêmes armes dans la vie que toi. Déjà que l'enfant est bloqué quelque part comme ça, là. un ange apparaît, pam, prends la voiture, tu pars à tel endroit. Pam, viens, te porter et t'amène là-bas. Pam, viens, tu as besoin de 500. Tu as besoin de ça, tu es bloqué à cause de 500. Prends, tu complètes ton argent, tu passes. Les salakas que la mère a fait sur l'enfant pendant au moins 20 ans. Ne blaguez pas avec ça. une amie qui a accouché ça fait quelques jours je la contacte parce qu'elle a fait la césarienne du coup ça fait quand même beaucoup d'argent le lavage ça se fait au sel chaque jour sur vous et sur vos enfants mais d'ailleurs il y a les lavages spéciaux comme ceux que je vais faire maintenant ça c'est pour ceux qui veulent que ce soit moi qui fasse le lavage à distance pour, leur, pour eux et leurs enfants donc la dame a accouché par césarienne je lui dis donc déjà euh, que tu as souffert pour l'enfant c'est le huitième jour c'est le jour où dans la bible on partait présenter l'enfant au temple donc, Ce jour-là, il faut que tu partages ce qui est blanc aux gens. Quand vous allez accoucher, n'oubliez pas. Partage ce qui est blanc aux gens. Le riz, c'est pour l'abondance. Le sucre, c'est pour qu'il y ait la prospérité dans la vie de l'enfant. Le sel même, c'est pour que l'enfant soit le sel de la terre. Il y a quoi deux, trois petits trucs blancs, blanchis, ce qui est blanc Il est-ce que tu n'as pas besoin que ce soit pour 500 000 je la contacte après, est-ce que vous avez fait Elle dit non, on n'a pas fait parce qu'on se disait que ça devait être un truc cher. Tu peux aller à la boutique, tu prends un kilo de riz, 600, 500, 1 kilo de sucre. Tu cherches les enfants au quartier, là tu donnes un peu, 2, un, 3, morceaux de sucre. Le riz là même, bon supposons que tu as acheté 5 kg de riz quand même. Au Cameroun il y a quand même de riz. Tu, tu fais, tu divises en demi-demi débit, débit, kg, tu donnes aux gens, pâté. voilà. Je donne ça au nom de l'enfant. Voilà comment tu ouvres la destinée de ton enfant. Biscuit, bonbon. Ne plaquez pas sur le sac. Quand quelqu'un prend il dit merci. Pendant qu'il mange, comme c'est bon dans son ventre là. Et que c'est en ton nom. C'est comme si ça revenait à vous verser les fleurs sur la tête de ton enfant. Ça vient verser. Ça vient verser. Ça vient verser. N'oubliez pas. Et pas seulement mes choses comme ça là. -bas. Ok. Bon. Et là, dit, je le vois même cinq fois. Souvent, vous savez qu'elle au lieu de pas, je fais seulement plus que je suis parti. Maintenant, le tout, c'est vous dire je dis bye bye. Bye. Dis-moi aussi bye alors. Bye. Écrivez bye. Moi, c'est si je souvent. You are here. If we make a miracle work Promise keep a light in the darkness My God, that is who you are You are here Moving in our midst Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer Tout va bien se passer Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright on va donner le visa à l'enfant, là. Everything is gonna be alright. Oh, ah. Il faut que je un mix de paroles, de chansons comme ça, là. Tout va bien se passer. On va donner le visa à l'enfant, là. Amen. Vous allez ouvrir le business, là. Amen. On va vous donner vous-même le visa. Amen. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. On va doter ta fille, tu vas voir Everything is gonna be alright On va épouser ta fille, tu verras Everything is gonna be alright Tu vas accoucher l'année prochaine Everything is gonna be alright Oh, ah, eh! Je suis 12h Oh non, laissez-moi voir comme ça! <laughs> Quand tu connais que tu as bien prié, c'est que la joie, la joie envahit ton cœur. La joie t'envahit à la fin, tu connais que non, it is done. Tu peux maintenant en partageant le bonbon aux enfants comme ça, là, tu te dis que yes, it is done. Oh, it is done. It is done. Yes. La reine de garde, voilà ça, voilà, voilà ça devant moi. Le gilet est trop sucré. Vous m'avez dit bye. Amen, amen, le roi Benoît. Amen. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. La banque va te donner ton crédit. Tu vas construire ta maison. hey. Ton titre foncier va bientôt sortir. Everything's gonna be alright. Yeah. Oh, oh, oh. Hmm. Oh my god. Merci, moi je n'ai pas lavé les gens. Ceux qui ont le lavage et qui attendent ici, Vraiment, je m'excuse. Vous avez suivi, vous avez pardonné. Pas ok. Seigneur, lançons ce lavage. Bye bye. Éternel, <rire> <rire> <rire> je te dis merci. Je, mon Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Oh papa, je te confie cet enfant. Ta maman a tenu à ce qu'elle soit lavée, Seigneur. Bah, je demande que tu ouvres son chemin, Seigneur. J'enlève les limitations géographiques sur cet enfant. Je déclare qu'elle ne sera plus séparée de sa mère. Je déclare qu'elle peut profiter des privilèges que sa mère, dont sa mère profite en France, au nom puissant de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth.